Merci beaucoup pour l'invitation, voilà, c'est avec plaisir que je présente un petit projet qu'on fait à plusieurs sur données naturalistes et sciences participatives vers une cartographie de paysages délaissés de la connaissance naturaliste. Donc, prévu, on a prévu une petite présentation de 20 minutes, c'est un projet qui est en cours, je le préciserai. Donc, voilà, vos questions et interrogations seront plus que les bienvenues. Donc, ce travail il concerne vraiment... Les questions de biodiversité, comme vous le savez, donc, comme fait partie d'INAFOR, etc., voilà, la biodiversité, c'est ces vraiment quelque chose, comme l'a rappelé tout à l'heure avec l'écologiste du paysage David, c'est vraiment structuré par l'Organisation spatiale des paysages. Vous travaillez beaucoup sur l'écologie des paysages, donc, ça, c'est des choses qui vous parlent énormément. Mais ce qui est aussi important dans ce projet-là, c'est qu'on voit également que la biodiversité et ses dynamiques sont au cœur de préoccupations sociales et politique, puisqu'il y a des raisonnages réglementaires anciens, nouveaux, il y a les SRCE qui sont arrivés, et puis il y a aussi tout ce qui est adaptation, mesures environnementales pour accompagner les mesures de gestion, notamment dans les paysages agricoles. Donc sur ce contexte très général que vous maîtrisez tous très bien, j'imagine, la question de la biodiversité, elle est souvent vue. Euh, comme un peu une finalité à améliorer, à maintenir, etc. Mais euh, finalement, la connaissance qu'on a de la biodiversité, et notamment euh, la diversité des espèces, elle est assez difficile à appréhender, quand même la connaissance elle augmente toujours énormément. Euh, et une des limites qui existe, c'est que pour euh, échantillonner, comprendre... Euh, voilà, ouais, échantillonner les, les données, euh, le monde académique et scientifique, il a des ressources humaines, euh, des moyens, etc., qui sont quand même limités, et qui ne permettent pas toujours d'avoir une vision totalement exhaustive, si c'était souhaitable, en tout cas, euh, de la biodiversité. Et c'est dans ce cadre-là que les sciences participatives, donc ça fait assez euh, longtemps qu'elles existent, mais qu'elles se structurent, on va dire, depuis au moins dix ans, notamment à travers les réseaux Viginature du Muséum d'Histoire Naturelle, mais il y a plein d'autres protocoles qui existent, qui permettent finalement, en partie, de compléter les données, de dépasser certaines limites pour la connaissance de la biodiversité dans le champ scientifique. Donc la mobilisation de données par des amateurs naturalistes, qui viennent d'associations, qu'ils viennent, ça peut être sur des temps d'école, il y a différents protocoles, etc., c'est vraiment un des intérêts alors, parfois, ça a été critiqué un petit peu avec l'idée que finalement on mobilisait des citoyens pour combler un peu le déficit de moyens dans les, dans les organismes de recherche, etc. Mais n'empêche que c'est vraiment quelque chose qui euh, est important et est en train de. est à étudier. Et on s'est posé la question justement de comment ces données amateurs, elles pourraient potentiellement contribuer à améliorer notre connaissance de la biodiversité, de sa répartition et puis également des facteurs structurants. Donc là on parle notamment un petit peu des choses qui sont liées à l'écologie du paysage. Alors pour ce, cette présentation-là on peut poser deux hypothèses, euh, c'est que d'une part que ces données amateurs-là, on va voir, elles sont très très nombreuses, ça génère énormément de, de données, mais que la quantité des données n'est pas forcément un facteur de représentativité, puisqu'il y a énormément d'hétérogénéité, et donc c'est important d'essayer de comprendre cette hétérogénéité-là. Et la deuxième hypothèse qu'on peut poser, c'est que ces données amateurs, elles contribuent à la connaissance, mais quand bien même elles sont hétérogènes, il ne faut pas voir cette hétérogénéité que comme un biais, il révè révèle aussi potentiellement des biodiversités, c'est-à-dire d'autres manières aussi d'appréhender la nature au sens large, et également ça ouvre des perspectives potentiellement sur l'étude de pratiques sociales, euh, qui sont euh, finalement peu étudiées, euh, cette question un petit peu de l'observation amateur euh, de la nature. Alors le contexte de l'étude, euh, comme je l'avais précisé tout à l'heure, c'est un projet interdisciplinaire qui est en cours, qui a commencé euh, il y a après, à peu près un an, à peine, euh, dans un contexte compliqué qu'on vit tous euh, du Covid, mais qui s'intitule « Cartographie de pression anthropisation et données naturalistes » donc qui se fait à Angers, à l'Institut Agro, qui était Agrocampus avant et on vient de fusionner maintenant, euh, avec l'UMR euh, espace et société, l'UMR biodiversité, agroécologie et aménagement du paysage, le partenariat de la coordination régionale de l'ALPO, et puis qui a été financé par euh, Angers-Loire Métropole. Alors ce pilier-là, ce projet, il a deux piliers, un pilier vraiment qui est sur la cartographie et la caractérisation des pressions anthropiques induites par les activités humaines tout ce qu'on appelle les gradients d'anthropisation et ils croisent donc les données naturalistes qui consistent à cartographier la distribution spatiale et la tendance temporelle de la biodiversité à travers les données naturalistes donc ces données euh, amateurs Dans le cadre de cette présentation comme le petit cadre rouge le présuppose on va surtout, surtout euh, évoquer la partie B euh, avec une analyse exploratoire des données spatiales sur les relations observateurs observation alors vous voyez ici, je vous ai fait un petit triangle, c'est que très souvent, en fait, quand on va travailler sur les données naturalistes, dans les études que l'on peut lire là-dessus, elles sont très orientées par l'écologie et elles font beaucoup de recherches sur ces liens entre les observations et les espèces. En quoi la quantité d'observation est représentative des espèces ou de la disponibilité des espèces. Et dans le cadre de ce, cette petite partie B, je vais chercher plutôt à explorer cette relation qui est ici entre les observations et les observateurs. Et essayer de voir un petit peu, est-ce que finalement, parce qu'on a beaucoup d'observations, est-ce qu'il y a une certaine fiabilité ou non euh, par rapport aux espèces que l'on peut cartographier. Dans le cadre de ce travail, je vous présente ici euh, la base de données issue de ou de la coordination régionale, avec un focus particulier sur l'aire urbaine de Nantes, euh, qui permet un petit peu de montrer un petit peu euh, à quoi servent euh, ces données, comment elles sont organisées, etc. Donc les données elles sont sur cette aire urbaine, euh, elles sont, 650 000 observations géolocalisées et qui ont été réalisées par environ 2800 ornithologues. C'est 10 ans de données de 2010 à 2020. Et en variable clés, euh, on va dire, on va trouver des observateurs anonymés euh, et les espèces à chaque fois, la localisation et une date. En données brutes, les choses auxquelles on peut rapidement s'apercevoir, c'est que d'une part, vous avez ici un graphique qui présente le nombre d'observations en fonction du temps, de 2010 à 2020, et on voit en fait comment les données fluctuent. D'une part, elles augmentent sur les 10 ans, et elles fluctuent aussi avec une variation saisonnière où il y a beaucoup d'observations le printemps et l'été. D'un point de vue spatial, on voit que les observations, notamment sur la carte avec le semi-point brut, on voit que les observations sont très concentrées autour de l'agglomération de Nantes, autour de certaines vallées, etc. Mais après, ça fonctionne en petits clusters, voilà, un petit peu partout. La structuration des données, qui est assez connue dans les sciences participatives, vous avez ici un graphique qui présente le pourcentage d'observations totales, sur les 650 000, là on arrive à 100%, et ça c'est le pourcentage des observations. Et on, ce que ça donne, ce petit graphique-là, c'est quelque chose qu'on connaît, c'est-à-dire qu'il euh, y a une minorité de personnes, que j'ai ici qualifiées d'experts, hein, c'est les gros contributeurs, qui vont contribuer à énormément d'observations. Donc vous avez euh, le, le résultat, notamment ici, c'est que 1% des ornithologues amateurs, donc 25 seulement personnes sur les 2800, contribuent à 40% des observations totales. Donc vous voyez ici qu'il y a vraiment, dans cette structuration des données, quelque chose d'assez important pour essayer de comprendre en quoi ce type de données peut nous aider à mieux comprendre, à mieux appréhender la biodiversité dans les territoires. Les observations sur le graphique ici, vous voyez, j'ai divisé en fait les ornithologues pour étudier ce lien entre observateur et observations. Vous avez l'augmentation des données au cours du temps, de 2010 à 2020, et euh, deux catégories, les experts, euh, entre guillemets, en vert, et puis euh, en grisé, ce sont les autres observateurs. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une augmentation très forte des données, ça on le savait, euh, mais finalement que le ratio entre les experts et puis les autres observateurs, il ne change pas tant que ça, sauf en 2020, euh, où il y a vraiment un gros changement, en particulier à des périodes euh, avec des nouveaux protocoles pendant le Covid, où il y a beaucoup de gens qui ont euh, observé. Et puis, vous avez en dessous euh, le nombre d'observateurs qui augmente continuellement, et avec 2020, qui est vraiment un pic très très important euh, de, des observateurs et du de nombre d'amateurs ornithologues qui vont s'inscrire euh, et déposer des données sur ces bases de données. Ben, finalement, voilà, on a une contribution, malgré cette forte évolution de 2020, assez stable sur les 10 ans. Mais ce qui va vraiment changer, c'est ce que vous avez en orange ici, c'est que petit à petit, ce renouvellement, ce changement des contributeurs, des observateurs, va participer au fait que, en moyenne, le nombre moyen d'observation par observateur, il décline de manière assez forte. Alors ici, je vous ai fait un petit, c'est un extrait simple l'Atlas des paysages des pays de la Loire, qui permet de montrer un petit peu l'aire urbaine telle que vous l'aviez tout à l'heure, c'est pour vous familiariser avec les éléments qu'on va discuter après. Nantes, qui est au centre, et vous voyez, vous avez la vallée de la Loire qui est ici, qui va donc jusqu'à l'océan Atlantique, des paysages viticoles, et la plupart du temps, ça a été mis en vert par euh, l'Adréal, hein, qui a édité cette atlas. on est plutôt dans des paysages dits de bocage, euh, dans les périphéries en fait, de, de l'agglomération nantaise. Alors, si je vous parle de cette structuration, c'est que derrière, justement, on a essayé, avec une approche d'analyse spatiale exploratoire, à essayer de comprendre un petit peu comment ces données-là, elles étaient structurées sur l'agglomération, euh, sur l'aire urbaines de Nantes. Alors, ce graphique-là, il représente la quantité d'observation, donc c'est la hauteur euh, du, du modèle ici, et puis la gamme de couleurs représente le taux d'experts c'est-à-dire plus vous avez un pic haut, plus il y a des quantités importantes d'observations qui y sont déposées, et plus c'est rouge, plus finalement vous avez la part des observateurs qui observent, ce sont des gros contributeurs dans la base de données. Alors ça permet de différencier des espaces qui sont principalement observés par des experts, Voilà les zones entre la vallée de l'Erdre et la vallée de la Loire, de manière très importante, à l'inverse, on voit aussi des espaces très peu observés, tout ce qui est plutôt bas et puis dans les couleurs plutôt bleu-verte. Vous avez ici un énorme pic qui montre l'hétérogénéité de ces données-là. Ici, vous avez probablement une personne qui observe des espèces dans son jardin et ses alentours depuis 10 ans de manière très très importante. Donc là, ça nous permet vraiment d'avoir un point de vue, une visualisation sur la manière dont ces espaces sont observés pour la biodiversité. Une autre figure euh, qui nous permet de saisir euh, ces, ces données nombreuses et leur hétérogénéité, c'est de cartographier euh, de la même manière la quantité des données en, en relief et puis l'ancienneté. Alors là du coup c'est euh, le gradient de couleur, c'est plus vous allez euh, vers le rouge, plus ce sont des espaces qui sont observés depuis longtemps. Alors que quand on reste sur les gammes plutôt bleues et vertes, ce sont des espaces qui sont plutôt récents. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en croisant les deux on verra un petit peu, c'est qu'on voit qu'il y a des espaces qui sont observés depuis très longtemps. Le centre-ville de Nantes, c'était une des surprises malgré tout, c'est qu'il y a beaucoup de personnes et du coup il y a quand même beaucoup d'observations. Et depuis relativement longtemps, il y a toute la vallée de la Loire sur le côté estuaire qui est observée depuis très longtemps. Et en revanche, tout ce qui était tout à l'heure observé beaucoup par des experts, on voit que c'était des choses surtout observées, euh, qui sont observées depuis euh, moins longtemps et plus récemment. Donc ça montre vraiment des dynamiques d'observation et de regard sur ces territoires qui changent et ça montre un petit peu euh, de quelle manière c'est en train de changer. On voit notamment ici qu'il y a des espaces qui sont en relief, euh, qui sont en rouge et qui sont, euh, pardon, je me suis trompé dans la petite jaune, qui sont observés depuis euh, non si, qui sont observés euh, récemment. Alors, dans ces visualisations, euh, si on observe ces données, on essaie de les comprendre, c'est pour la, la biodiversité, mais c'est aussi de comprendre un petit peu la fiabilité de ces données. Qu'est-ce qu'on peut en faire Qu'est-ce que ça permet euh, de gagner, euh, on va dire, euh, en termes d'appréhension voilà, et de connaissance de la biodiversité sur l'ensemble de, de territoires, et de territoires plutôt vastes Ici, j'ai représenté en tram euh, les NIF hein, qui sont des zones d'inventaire euh, classiques de flore et de faune. Et ce qui était intéressant, ici vous avez la cartographie avec le degré d'expertise, plus c'est rouge, plus il y a des experts. Et on s'aperçoit finalement que euh, l'hypothèse que on, en partie moi je, je posais, c'était de se dire que bah, ces zones d'inventaire, ces zonages de protection, etc., ça va être des zones surfréquentées et ou du moins s'ils ne sont pas surfréquentés, il y aura des experts, des grands connaisseurs qui iront dans ces données, dans znièvres, dans ces espaces de marées humides, etc., qui ne sont pas regardés par tout le monde, par tout type de contributeurs, mais au moins, euh, voilà, les personnes habituées, les naturalistes euh, chevronnés euh, iront dans ces espaces. Et en fait, on s'aperçoit, à travers ces données-là, que bah, c'est pas forcément le cas, que certes, il y a des, des zonages nièves type la vallée de la Loire qui sont très parcourus, très observées, mais il y a des zones qui semblent délaissées, y compris quand elles présentent un certain potentiel faunistique et floristique. Alors je vous ai mis une petite croix rouge, pas forcément très belle, mais qui permet de faire un zoom sur la suite, sur finalement une fois qu'on a exploré ces données dans l'espace et dans le temps, et bien à quoi correspondent euh, ces types euh, d'observateurs, d'espaces. De, de, et sans trop de surprises hein, pour moi et puis pour l'équipe, là je vous avais un zoom sur la petite croix rouge que vous avez fait tout à l'heure, c'est en fait on se retrouve dans des espaces <coughs> désertés par les observateurs qui sont pourtant probablement pas... Euh, sans intérêt pour la faune et pour la flore, à travers le zonage Nief, vous avez ici finalement euh, des zones de petits bocages, de boisements qui alternent euh, prairies et cultures, vous l'avez ici en photographie aérienne, je fais un petit, euh, <coughs> un petit euh, capture d'écran voilà, de la photographie aérienne, avec des étangs, des points d'eau, des petits boisements, etc. Et donc ces espaces-là, qui sont... À 30-40 km de, de Nantes, qui sont pourtant en Zinier pour certains, mais d'autres ne le sont pas, des espaces plutôt de paysages polyculture, mais dominés quand même par l'élevage, euh, eh ben, je me semble beaucoup moins fréquentés et beaucoup moins regardés, moins échantillonnés par euh, les amateurs euh, naturalistes. Alors, <coughs> en, en guise un petit peu de, de discussion, euh, on voit finalement euh, que cette euh, information géographique des données, simplement de regarder, euh, ici on ne s'est pas focalisé sur les espèces, on hein, est vraiment sur le lien entre observation et observateur, on voit finalement que cette information elle est très riche, mais qu'elle pose aussi des questions en termes, puisqu'on est dans un contexte d'écologisation des politiques publiques, hein, il y a de plus en plus... De mesures qui sont menées au nom de l'écologie dans les politiques publiques, qui vont avoir des répercussions sur la, la réglementation des pratiques des agricoles, sur la réglementation de, de certaines fréquentations dans des espaces, etc. Et ça interroge d'une part en amont de ces constructions des données, les pratiques d'observation. Finalement, euh, on voit qu'il y a quand même une sorte, on pourrait dire, de biais euh, d'observation, parce qu'il y a des zones qui sont très euh, fréquentées et c'est pas que euh, les espaces urbains où il y a du monde, euh, je vous ai fait ici des extraits d'un guide de, de l'ornithologue de 1996, où on voit, alors je vous ai pris que quelques clichés, mais c'est très très fort et ça correspond vraiment à ce qu'on peut observer sur les données, c'est que les milieux ouverts, euh, avec de l'eau, euh, des zones humides, etc., euh, sont vraiment des lieux qui sont beaucoup plus fréquentés que les autres, à l'inverse, les paysages plutôt fermés, type bocage, périphérique, etc., semblent beaucoup moins euh, observés. Il y a une raison assez pragmatique et simple, c'est que bah, pour être ornithologue, il y a besoin de la vue quand même. Mais euh, n'empêche qu'on voit vraiment qu'il y a un sous, une sous-représentation dans ces espaces-là, euh, et euh, ça fait question aussi sur, on va dire, la sociologie des observateurs ou c'est des raisons d'observer. C'est que là, vous avez les illustrations de ce, de ce livre où on perçoit, donc c'est caricatural, on pourrait dire c'est pour s'amuser, etc. Mais n'empêche que ça représente, je pense, des stéréotypes qu'on peut avoir. Qui peuvent être discutés parfois un petit peu, même dans des réunions euh, euh, scientifiques, etc., où les amateurs ornithologues seraient un petit peu des gens huluberlus, qui sont à fond dans les oiseaux, etc. Et voilà, alors c'est peut-être le cas, c'est des passionnés, etc., mais n'empêche que l'utilisation des données. Euh, qui en sont faites, elles ne sont pas sans conséquences parce qu'elles sont parfois mobilisées voilà, par la LPO, par la DREAL, etc. Et euh, ce n'est pas juste de l'observation amateur, etc. Il y a des répercussions derrière sur la gestion, et l'organisation et la réglementation des territoires. Donc euh, en, en synthèse, et pour essayer de rester à peu près dans le temps, euh, on est euh, donc dans ce projet-là sur un travail qui est exploratoire, sur de, des données spatiales euh, voilà, relativement nombreuses, dans lesquelles on avait certes des présuppositions, des choses qui étaient sorties, qui étaient étudiées, etc. Mais euh, malgré tout, là, ce qui nous semble important à faire ressortir de cette étude-là, c'est qu'en euh, travaillant sur 10 ans de données, on s'aperçoit qu'il y a un, vraiment un changement euh, fort euh, du point de vue des contributeurs qui sont en train d'évoluer, et surtout avec 2020, là, où il y a vraiment eu un appel d'air, où énormément de, de nouveaux observateurs sont arrivés, donc, ce qu'on pourrait dire un petit peu un, un cheminement vers une démocratisation euh, des observateurs où il n'y a pas que des euh, gens extrêmement euh, calés, etc. Il y a vraiment euh, tout type de contributeurs qui peuvent arriver, ils sont de plus en plus nombreux. Et puis il y a aussi des enjeux, il y a la professionnalisation et comment ces données-là vont être uti utilisées, mobilisées euh, dans euh, des enjeux type études d'impact, euh, les liens avec les bureaux d'études, etc. On s'aperçoit également à travers ce travail euh, voilà, de ce projet en cours, qu'il y a une forte hétérogénéité spatiale et temporelle des oiseaux, euh, des observations d'oiseaux. Il y a des lieux très fréquentés versus des lieux extrêmement délaissés. Euh, on voit qu'il y a des paysages types qui semblent ressortir, qui montrent qu'il y a des préférences, des représentations un petit peu à comprendre pour saisir justement cet échantillonnage euh, de la biodiversité. Et puis, il me semble également que ce travail permet de moins, montrer un petit peu un certain intérêt à aller au-delà des relations espaces-espèces qui sont faits notamment en écologie du paysage parce que en s'interrogeant notamment sur l'auto des experts et comment est-ce que la donnée a été construite en amont, on peut un petit peu développer de nouvelles méthodes et de nouvelles questions scientifiques sur ces données et pas seulement pour faire une expertise sur la biodiversité mais aussi sur une expertise sur la gestion des territoires. Donc en perspective dans ce projet qui continue, euh, on a en, en tête donc, de croiser ces analyses observateurs en faisant notamment des typologies pour les croiser avec des analyses de, des types de paysages, que ce soit à travers des gradients d'anthropisation, de naturalité, de fragmentation, etc. Pour essayer de voir justement ces lieux laissés, délaissés, euh, et ce qui correspond finalement à des signatures euh, de paysages particuliers. De cartographier notamment euh, avec la LPO un indicateur de connaissances naturalistes pour essayer d'un petit peu... Euh, améliorer euh, un, c'est une sorte créer un indice de confiance sur, euh, bah certes on sait qu'il y a tel type d'oiseaux nicheurs, comment ils sont répartis sur euh, cet espace-là, etc mais là on est vraiment sûr de nous parce qu'il y a beaucoup de données et en plus il y a un taux d'expertise, il y a un taux de retour des personnes qui nous permet vraiment d'avoir une fiabilité de cette connaissance, à l'inverse dans d'autres endroits, c'est peut-être moins le cas. Et puis enfin, euh, un dernier point, c'est d'appréhender les changements des profils d'observateurs depuis euh, 19 ans. 2019 et 2020, là, où il y a vraiment un pic des nouveaux contributeurs, et de voir un petit peu comment euh, ces nouveaux contributeurs, qui ils sont, euh, voilà, j'avais mis la petite figurée, parce que très souvent on a la représentation qui est en partie vraie, hein, que de la sociologie des observateurs, c'est des personnes, on va dire, qui sont beaucoup issues euh, de niveaux d'études euh, moyens à supérieurs, plutôt des hommes, euh, plutôt euh, au-dessus de 40 ans, et euh, eh bien c'est de voir un petit peu, est-ce que ça, c'est pas en train de changer, et notamment... Euh, c'est intéressant en termes d'usage de, des données et des répercussions qui vont être faites et menées à travers des données qui sont générées. Voilà un petit peu pour la présentation en, en 20 minutes que j'ai essayé de faire. J'avais une petite liste de biblio mais on pourra en rediscuter peut-être en fonction des questions que vous aurez.